bonjour à tous bonjour à tous bonjour tout le monde on espère que vous nous voyez bien et que vous nous entendez bien on va essayer de trouver voilà les petits commentaires sur la droite qui vont se lancer c'est parfait très bien mais écoutez, nous sommes ravis de vous retrouver aujourd'hui euh, pour ce nouveau live, voire euh, l'un des premiers hein, qu'on organise sur, euh, sur la fabrique du prof, euh, qui est une une seconde structure que nous avons dans le cadre de l'accompagnement de jeunes professeurs des écoles dans leurs premiers pas euh, sur le terrain en classe. Euh, je suis aujourd'hui donc moi je suis Jade tout d'abord quand même. Euh, je suis conseillère en formation euh, à la fois pour Fort Prof et à la fois pour la Fabrique du Prof. Euh, donc je suis les stagiaires euh, du moment qui commencent leur réflexion euh, sur ce, ce projet de reconversion professionnelle pour devenir professeur des écoles et par la suite une fois le concours en poche c'est et comment est-ce que son, on, on, on se dépatouille dans, dans la préparation de sa oui. première rentrée Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Marie-Béatrice. Je t'invite. Oui. De... Oui. Ben, bonjour à tout le monde. Oui, je suis euh, très heureuse d'être parmi vous. Alors moi, moi également. Hein, je suis. Euh, je vais me présenter. Donc, je suis ancienne directrice d'école d'application. Donc, oui. pendant très longtemps, j'ai dirigé une école de neuf classes en, école, en maternelle. Voilà, où j'ai pu à la fois euh, bien travailler avec des collègues maîtres formateurs et puis travailler en INSPE également et faire quelques temps de formation aussi à l'université. Voilà, donc euh, je suis à la retraite, mais finalement euh, l'enseignement me manquait et donc euh, j'ai repris du service tout en travaillant chez Fortprop et je suis heureuse donc euh, d'accompagner euh, bien des candidats au concours d'abord et puis ensuite euh, ben, de vous accompagner lorsque vous êtes... Euh, une... enfin, vos premiers pas dans une classe, euh, sachant que vous avez besoin encore euh, bah, d'une petite canne pour vous accompagner euh, tout au long de votre scolarité, euh, de votre première année, tout au moins d'entrée de, de, en fonction pour pouvoir euh, eh bien répondre au cahier des charges qui est fixé pour pouvoir valider enfin euh, votre et être titularisé, cette fois pour de bon dans une classe euh, l'année d'après. Voilà, donc enchanté d'être parmi vous alors je reconnais sur les messages je vois Ali un petit coucou ça on a passé de de, de la préparation ensemble hein, cette année qui a qui a qui s'est avéré être une réussite pour cette année je reconnais Annabelle bonjour à tous euh, alors aujourd'hui ce live va être consacré à votre première rentrée scolaire euh, on va vraiment enfin on moi, je vais poser les questions. Marie-Béatrice <rire> va nous partager ses meilleurs conseils pour profiter voilà, euh, du temps de vacances qui s'offre encore un petit peu à nous, euh, la préparation de sa pré-rentrée et puis euh, la préparation de sa rentrée. Donc, on va vraiment découper ce live en trois parties euh, pour que ce soit le plus clair possible pour vous. On vous partagera également des petits... Euh, un document PDF, je mettrai les liens euh, en commentaire euh, du live pour que vous puissiez facilement les retrouver, histoire, on veut vraiment vous faciliter si vous voulez un petit peu les choses, vous rassurer, vous donner quelques clés, euh, donc ces documents vous aideront, vous pourrez bien entendu les garder, et puis, euh, puis on va commencer Bon, on va commencer. Allez. Alors, nous sommes le 19 août, le vendredi 19 août, euh, les vacances se terminent tout doucement. Est-ce qu'on peut profiter encore entre ce temps de vacances et juste avant la pré-rentrée pour effectuer quelques, quelques petites préparations, Marie-Béatrice Bien sûr, bien sûr. Hein. Je pense que vous avez déjà la tête bien prise par la, la rentrée. J'ai eu déjà quelques contacts avec certains d'entre vous. Donc, effectivement, vous, êtes un peu, vous avez déjà bien préparé, vous êtes un peu stressé. Alors, je mettrai peut-être euh, entre parenthèses la situation de la Martinique hein, ouais. et Pauline qui nous a alertés euh, parce qu'ils n'ont pas encore euh, été affectés dans une classe ni dans un niveau de cycle. Donc, euh, je comprends leur désarroi à nos collègues qui vont avoir des difficultés effectivement à se projeter. Cependant, je pense que dans le discours que l'on va tenir euh, maintenant, euh, vous allez pouvoir retrouver des points mmh. euh, que vous pouvez travailler dès maintenant toutefois, comme par exemple la circulaire de rentrée. Euh, comme par exemple réfléchir à sa posture d'enseignant, etc. Exactement. Donc, euh, pour l'ensemble et pour la majorité d'entre vous, vous avez déjà pris contact avec, euh, avec l'école. Vous avez déjà peut-être rencontré euh, eh bien, le binôme avec lequel vous allez fonctionner. Euh, vous connaissez donc votre niveau de classe, vous connaissez euh, les coordonnées de votre binôme et vous avez peut-être eu la chance hein, de procéder à la répartition des domaines euh, ou des sous-domaines des programmes que vous allez enseigner. Donc, ça, c'est un premier point. Euh, donc, tout le monde n'a pas eu cette occasion hein, puisque certains d'entre vous m'ont dit euh, hier encore euh, qu'ils n'avaient pas encore pu échanger avec leur binôme. Donc je pense que cette semaine à venir mmh. euh, va peut-être être, être l'occasion d'entrer en contact euh, avec cette personne pour pouvoir euh, justement être plus alerté euh, par rapport au domaine que vous allez, en que vous allez enseigner. Voilà, donc euh, une chose, donc ça c'est déjà fait. Ensuite, vous avez la liste des fournitures scolaires. Euh, pour la rentrée scolaire, elle a dû être déjà dis être distribuée aux familles avant les vacances. Si ce n'est pas le cas. Alors, vous devez peut-être penser, vous, à proposer une liste de fournitures scolaires, euh, liste raisonnable. Alors, pour qu'elle soit raisonnable, bien sûr, moi, je vous invite euh, euh, à aller consulter la liste du ministère d'Éducation nationale ou alors euh, celle qui est prévue par des collègues de l'école de qui seraient des collègues de votre cycle et qui pourraient permettre de faire une liste peut-être commune au cycle dans lequel vous allez enseigner. La liste des commandes maintenant. Elle aussi a dû être réalisée par votre prédécesseur avant les vacances scolaires, c'est-à-dire les cahiers, les classeurs. Euh, alors peut-être qu'elle ne vous convient pas, vous allez devoir peut-être vous adapter à la situation. Et si euh, cette euh, liste des commandes n'est pas réalisée, alors vous allez devoir envisager quels outils vous allez utiliser avec les élèves. Donc, euh, je pense que c'est le moment d'y penser aussi. Euh, et peut-être pour vous aider, euh, vous, à mémoriser euh, les outils que vous avez choisis, vous faire peut-être un petit euh, répertoire hein, en liant peut-être, euh, par exemple, euh, les couleurs avec euh, la, la matière que vous à, à laquelle vous destinez donc cet outil. Par exemple, mmh. le cahier rouge pour euh, la liaison, le cahier mmh. bleu pour la poésie ou bien le cahier de français avec des intercalaires euh, qui vont être destinés euh, au sous-domaine, orthographe, grammaire, etc. Hein, donc, pensez déjà à tout cela. Alors, j'ai parlé de circulaire de rentrée. La circulaire de rentrée, effectivement, vous devez la lire. Bon, je l'ai lu. je vais vous en donner quelques points essentiels toutefois, mais ça ne vous empêche pas de la lire parce qu'elle est quand même très importante et vous pouvez peut-être avoir des questions sur ce sujet-là. Alors, euh, la circulaire de rentrée prévoit à des objectifs ou présente des objectifs prioritaires. L'objectif prioritaire de cette rentrée, ça va être la réduction des inégalités par la maîtrise des savoirs fondamentaux euh, qui sont donc la lecture, l'écriture, les mathématiques. Euh, ça, c'est une première chose que vous devez donc euh, mettre en œuvre euh, dès la prise de fonction. Ensuite, euh, les évaluations nationales, euh, elles vont donner des repères hein, pour identifier les besoins des élèves. Euh, des repères pour les élèves déjà, ce qu'ils ont acquis et ce qu'il leur reste à acquérir. Des repères pour vous en tant qu'enseignant, ce que vous allez devoir mettre en œuvre pour qu'ils puissent acquérir les compétences euh, du cycle dans lequel ils sont, mais des repères aussi pour les parents euh, qui euh, vont, vont pouvoir comparer à hein, ce que leurs enfants euh, maîtrisent par rapport à ce qui est attendu. Donc les évaluations nationales sont importantes, elles permettent mmh. d'apporter des réponses adaptées et d'enrichir votre pratique pédagogique. Ensuite, autre point euh, qui, euh, sur lequel le ministère euh, appuie, c'est l'école inclusive. Euh, l'école inclusive, alors vous la connaissez, vous en avez entendu parler tout au long de votre formation. Hein, il s'agit donc d'inclure des élèves en situation de handicap, euh, quel, que, quel que soit le handicap. En revanche, cette circulaire de rentrée met l'accent sur euh, la relation avec les familles. Donc, il s'agit cette fois d'être beaucoup plus attentif lorsque vous allez donc communiquer avec les familles de manière à donc donner, je dirais, une certaine bienveillance, mais aussi un certain cadre, cadre pédagogique que les familles attendent. Enfin, là, un des points importants, c'est toujours, l'actualité nous, nous révèle tous les jours des événements majeurs, euh, la nécessité d'assurer la transmission des valeurs de la République, la laïcité en enseignement moral et civique, mais également donc la participation des élèves à des actions éducatives comme par exemple le concours national euh, de la résistance et de la déportation pour le cycle 3. Il s'agit de valoriser l'engagement des élèves dans le cadre donc du parcours citoyen. Donc la priorité est réaffirmée là encore. Deux autres euh, priorités fixées par le président donc de la République, c'est euh, l'éducation artistique et culturelle, euh, avec euh, la rencontre euh, avec des artistes, bien sûr des œuvres, mais aussi l'acquisition de connaissances et une pratique artistique avérée dans la classe. Et deuxième priorité, c'est la pratique sportive, vous en avez entendu parler, avec les 30 minutes d'activité sportive maintenant quotidienne à partir de cette rentrée euh, 2022. Enfin, un dernier point de cette circulaire de rentrée, il s'agit de s'engager pour l'environnement et le développement durable. Vous en avez ressenti la nécessité, je pense, pendant ces vacances, avec la sécheresse, avec le climat qui se détériore. Donc, il s'agit de faire évoluer les comportements de tous citoyens, donc de nos élèves qui seront des futurs citoyens, par la connaissance de ces phénomènes, de cette nécessité et aussi par l'action. Je me permets, Marie-Béatrice, avant que tu continues sur les programmes, je, je pense à quelque chose. Par rapport à l'école inclusive, euh, on a eu euh, de nombreuses demandes euh, bon, là, les, les affectations ont tout juste lieu. Vous ne connaissez pas encore vos, vos, vos élèves. Euh, L'année dernière, euh, on a été euh, sollicité parce que beaucoup parmi vous étaient euh, confrontés justement à euh, des situations de classe qui n'étaient pas vraiment préparées. Euh, je m'explique. Dans une classe, il y a une certaine hétérogénéité et effectivement, euh, on se retrouve très souvent à devoir euh, enseigner à des élèves à des besoins particuliers, des besoins éducatifs particuliers. Euh, à l'époque, nous n'avions pas encore de module spécifique à cela. Euh, Ces choses faites cet été, euh, nous avons euh, créé avec l'un de nos conseillers pédagogiques, bien entendu, avec cette spécificité. Euh, euh, il a le KPI, hein, forcément, c'est un expert un petit peu de son domaine, un webinaire pour vous permettre justement d'être formé à ce genre de situation, euh, comp comprendre euh, ce que sont les euh, besoins euh, éducatifs particuliers, euh, comment est-ce qu'on gère cette hétérogénéité en classe, euh, quels sont les besoins universels donc euh, confrontés justement à ces besoins particuliers, comment est-ce qu'on adapte ces séances, ces séquences, euh, comment est-ce qu'on intègre ses élèves, euh, voilà donc pour vous donner un petit peu matière et eh bien à savoir rebondir, à savoir réagir à savoir s'entretenir avec les, fa les familles, euh, à savoir s'adapter, adapter sa classe, sa séance, euh, et puis euh, voilà, faire en sorte que... Euh que tout le monde arrive au bout hein, des programmes en fin d'année scolaire, se donner les moyens, mais comment on fait ben, C'est vraiment la question que vous nous posiez. Donc, on finalise là tout juste euh, ce, ce, ce webinaire, j'en ai été averti ce matin, pour être tout à fait honnête avec vous. Euh, donc, ça sera intéressant si vous en avez besoin, vous le retrouverez sur le site de la Fabrique du Prof d'ici quelques jours. Voilà, le temps de le mettre en ligne. Euh, je ne peux pas vous donner de date ou quoi que ce soit, tout n'est pas encore calé, juste son contenu et en l'occurrence, il peut en fonction de la classe euh, que vous aurez et du profil des élèves, il peut tout à fait vous être vous être utile. Voilà. Oui, sachant que dans chaque classe, hein, vous retrouverez des, des élèves à besoins particuliers, euh, même si ce ne sont pas des élèves forcément en situation de handicap. Hein, mmh. Vous aurez des élèves donc, euh, qui sont en difficulté, qui ont des problèmes euh, liés à un comportement dans la classe et donc parfois même des euh, situations difficiles à gérer avec les parents euh, qui souhaiteraient justement euh, bah, que les enfants apprennent dans les meilleures conditions ouais. et qui parfois n'acceptent pas euh, ces élèves euh, un petit peu, je dirais, originaux hein, dans leur euh, façon d'être. Euh, différent des autres, mais oui, comme ça, tout, tout un chacun est différent de l'autre, mmh. euh, c'est accepter la différence dans la classe. Et ceci, donc, c'est un, aussi un temps d'éducation à faire avec les élèves, mais aussi avec les parents d'élèves. Donc, c'est important. Donc, effectivement, ce webinaire va être vraiment le bienvenu. Mmh. Voilà. Donc, si je poursuis sur le travail à faire avant la, la rentrée, bon, bien sûr, vous avez vu et vous avez revu les programmes tout au long de votre formation, hein, puisque vous devez Clairement les entendu. maîtriser. Donc, euh, vous les connaissez même peut-être par cœur pour certains. Mais cette fois-ci, vous allez les relire autrement puisque vous avez une classe, vous avez donc un cycle et un niveau. Donc, il va falloir préciser un peu cette lecture de manière à, à pouvoir adapter ces programmes à votre classe. Donc, euh, vous allez faire du tri. Vous allez lister les compétences en les reformulant, en les décomposant pour réaliser une programmation. Et oui, ça c'est un vrai problème, la programmation qui nous, est, qui nous revient chaque année parce qu'effectivement, euh, c'est compliqué à faire. C'est lourd, c'est euh, très long, euh, effectivement. Donc moi, ce que je vous invite à faire, c'est surtout de d'éviter de, de vous créer du stress et de ne créer cette programmation que sur la période 1 inutile d'aller plus loin. Créer cette programmation à partir de chaque domaine et à partir de chaque sous-domaine. Alors peut-être euh, dans l'école hein, vous avez des collègues de cycle peut-être si vous êtes nommé par exemple en cycle 2 ou en cycle 3, dans le cycle il y aura peut-être des programmations mmh. qui sont réalisées. Donc saisissez-vous de ces programmations, hein, elles sont de bonne qualité et vous allez pouvoir vous intégrer votre niveau de classe, euh, pouvoir découper justement ce qui appartient à votre classe et vous en saisir pour pour, euh, utiliser cette programmation pendant cette période 1. Donc, quand je parle de domaine et de sous-domaine, par exemple, là, je vous donne un exemple, un de, le domaine étant le français, les sous-domaines étant, euh, par exemple, le langage, la lecture et compréhension de l'écrit, euh, l'écriture, ou bien alors l'étude de la langue avec grammaire, orthographe et lexique. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de planifier vraiment, mais il s'agit de mettre en ordre les compétences, hein, tout simplement. Euh, vous allez inventer un parcours qui va être cohérent pour votre classe. C'est pourquoi je vous invite à ne faire ce parcours, à ne réaliser ce parcours que sur la période 1, puisque vous verrez que vous allez évoluer, euh, vous allez avoir un regard de plus en plus pertinent sur la classe, sur les élèves. Et donc, vous allez adapter, bien sûr, cette programmation de période en période euh, en fonction de ce que vous avez réalisé en période 1, ce que vous n'avez pas réalisé pour pouvoir justement le réinvestir en période mmh. 2. Ça, c'est important. Donc, euh, gardez en tête que votre cheminement ne sera pas linéaire et que les élèves donc euh, suivront donc tous euh, le parcours que vous aurez tracé, mais que pour certains ce sera peut-être compliqué euh, parce qu'ils ont des lacunes, mais peut-être aussi parce qu'ils vont apprendre plus vite. On les oublie ces élèves hein, qui apprennent plus vite que les autres. Alors il faudra peut-être aussi en tenir compte. Donc euh, vous allez constituer donc un premier jet de programmation et euh, il faudra peut-être le faire évoluer, ne vous inquiétez pas. Donc ça, c'était les, les premiers conseils avant euh, la pré-rentrée. Alors, justement, à ce titre, nous vous avons préparé, je vous le partage de suite, un petit kit de rentrée. Vous trouverez le lien hop, en commentaire. Voilà, je viens de le copier-coller. Donc, ce petit kit de rentrée, ben, vous retrouvez à peu près tous les éléments que Marie-Béatrice vient de vous, euh, de vous citer. Donc, la circulaire, les programmes, les fournitures scolaires. Euh, ce sont vraiment les recommandations du ministère, en hein, ce qu'on retrouve sur EduSchool. Mais au moins, vous avez tout sous la main. Pas besoin de passer trop de temps à chercher. Euh, on retrouve le protocole sanitaire, bien entendu. Euh, on retrouve le calendrier des vacances, les assurances, le droit à l'image, voilà, tout ce dont vous aurez euh, vraiment besoin pour euh, préparer au mieux votre rentrée. Donc, au moins, vous avez le lien, gardez-le sous le coude. Hop, il est bien là, effectivement. Ça vous sera utile, on vous donne un petit peu de lecture pour ce week-end. <rire> voilà. Alors, maintenant que nous avons profité euh, des vacances pour prendre un maximum d'informations, on se projette dans sa pré-rentrée. On n'est pas encore dans la rentrée, on est dans la pré-rentrée. Euh, du coup, quelles réflexions on peut avoir avant sa pré-rentrée Quelles questions on peut se poser Alors, les questions qu'on peut se poser sont essentielles, notamment euh, quant à la place que l'on va occuper en tant qu'enseignant dans la classe et la posture que l'on va avoir face à ses élèves face à, aux collègues de l'équipe pédagogique de l'école, mais aussi face aux parents d'élèves. Euh, il faut que vous pensiez euh, comment vous, vous voulez que l'on vous perçoive. Vous êtes maintenant enseignant vous n'êtes pas enseignant stagiaire attention, hein, vous êtes enseignant même si vous n'enseignez que deux jours par semaine ou trois semaines en alternance vous êtes légitime dans votre poste, donc vous êtes enseignant et vous devez penser en tant qu'enseignant donc tout en, en acceptant que l'idée que vous vous faites aujourd'hui de votre identité professionnelle va évoluer dans l'année, ça c'est évident hein. donc il va falloir réfléchir également à comment vous souhaitez que les élèves vous interpellent, est-ce que vous voulez qu'ils vous appelle maître ou maîtresse ou madame ou monsieur ou est-ce qu'ils vont vous interpeller par votre prénom préparez vous à euh, proposer ou à poser votre choix auprès des élèves ceci est essentiel hein. tout comme euh, vous allez réfléchir aussi à l'autorité que vous allez mettre en classe comment vous allez euh, entrer donc en lien avec vos élèves avec cette autorité qui n'a rien à voir bien sûr avec l'autoritarisme hein, bien sûr voilà Ensuite, vous allez réfléchir à, au cadre de travail que vous souhaitez instaurer à la gestion de classe. Donc, quand je parlais d'autorité, bien sûr, <rire> cela fait appel aux premières règles de vie que vous allez vouloir initier euh, dans la classe le premier jour. Alors, en général, des règles de vie sur une affiche déposée dans une classe qui va jaunir d'année en année ne sont pas forcément des règles de vie adaptées. Les règles de vie, elles ne sont adaptées que si elles sont nécessaires au moment où elles le sont. Par exemple, si vous, avec les élèves, vous décidez qu'une qu des règles de vie est de ne pas courir dans les couloirs, peut-être qu'au bout d'un de mois, deux mois, une, cette règle ne sera plus nécessaire parce que les habitudes scolaires auront repris et donc les élèves qu'ils ne doivent pas courir dans les couloirs. Donc, enlevez-la, hein, ne la gardez pas. Hein, ça, c'est important. Donc, effectivement, c'est euh, réfléchir aux règles de vie à poser avec les élèves. Il est important de poser le cadre avec des élèves parce que ça va les sécuriser. Les élèves ont besoin de sécurité pour être à l'aise et pour pouvoir apprendre. Ils ont besoin aussi que vous posiez un cadre euh, en termes de politesse, de respect mutuel, euh, et ceci n'est pas négociable. Hein. Je pense qu'il est important, dès le début de l'année, de poser euh, cette euh, je dirais cette euh, habitude, hein, cette, cette mise en relation euh, où chacun va se respecter. Euh, c'est le maître, donc c'est vous le maître ou la maîtresse hein, qui êtes garant de, cette, de ces règles de vie et qui êtes garant aussi de ce bien vivre ensemble. Donc les, les règles sont construites toujours en cohérence donc avec les élèves et les conséquences du non-respect donc des règles doivent toujours être précisées avec les élèves. Elles doivent être consignées au même titre que les règles de vie, euh, donc euh, sur une affiche ou sur un, un document de référence. Ensuite, il est important de réfléchir à votre cahier journal. D'abord, vous allez choisir un support. Alors, ce support, il ne va être que temporaire parce que là aussi, vous allez évoluer. Hein? Peut-être au début de l'année, vous allez utiliser un classeur. Ça ne va pas vous convenir. Vous allez utiliser un trieur. Ça n'ira pas. Alors, vous prendrez peut-être un cahier ou autre chose. Peut-être directement, vous allez taper votre cahier journal sur l'ordinateur. Donc, il faudra penser à utiliser une clé USB pour photocopier les documents que, dont vous aurez besoin pour la journée, n'hésitez hein, pas. Mais ça, ça va dépendre de votre instinct et de votre organisation. On n'a pas, je dirais, de, de, de préconisation particulière à vous donner par rapport au cahier journal. Ce que l'on sait, c'est qu'il est obligatoire. C'est un outil de régulation des activités de la journée c'est un outil qui va prouver le travail que vous avez préparé que vous allez mettre en place et qui va montrer donc le bilan que vous allez réaliser à la suite des séances séquences qui ont été réalisées donc c'est un c'est un, un outil qui va servir à votre remplaçant si jamais vous êtes absent qui va servir aussi à votre binôme lorsqu'il votre binôme prendra le relais dans la classe le cahier journal c'est également un document qui permet d'avoir une trace pour des parents d'élèves quand ils vous les demanderont, pour l'inspecteur de l'éducation nationale ou pour les formateurs qui viendront vous visiter pendant votre année. Donc de, ce document est essentiel. Et contrairement à, ce que, à son nom, hein, le cahier journal ne se rédige pas euh, pendant l'action ou après l'action, il se rédige avant l'action. Donc il est toujours intéressant donc, de préparer euh, son cahier journal à l'avance de l'utiliser en jetant un œil de temps en temps dans la journée, parce que vous en aurez besoin, mais aussi de mettre quelques commentaires succincts à la fin de la demi-journée ou à la fin de la journée pour justement comprendre quels obstacles vous avez rencontrés ou quels obstacles les élèves ont rencontrés. Par exemple, l'exercice de mathématiques était trop difficile ou bien le petit Paul s'est senti très mal à l'aise face à cette consigne, etc. Donc ceci est important. Enfin, donc, euh, dernier élément important, je pense, euh, à préparer euh, pour la pré-rentrée, si, euh, si on peut le faire en fonction de, des, je dirais de la prise de contact que l'on a eue avec la classe, c'est l'ébauche d'un emploi du temps. Je dis bien l'ébauche parce que l'emploi du temps va être modifié euh, dans les semaines qui suivront la rentrée. Donc, euh, il est important de le prévoir, ne serait-ce que pour les deux premiers jours de classe, et euh, de tenir compte, bien sûr, des domaines que vous allez partager avec euh, votre binôme. Alors, on va vous fournir hein, des, des liens, justement, avec des, euh, des propositions de répartition horaire euh, pour établir cet emploi du temps. Donc, pour commencer... Euh, Tenez-vous-en aux repères horaires qui sont proposés par l'Éducation nationale. Vous avez donc pour les cycles 2 et 3, euh, vous avez donc un quota horaire par euh, domaine disciplinaire que vous devez respecter sur l'ensemble de l'année. N'oubliez pas d'enlever 10% à de, de, de chaque domaine pour la durée de la récréation. Hein, ça, c'est important. Et prenez bien en compte aussi les temps d'attention de, des élèves. Hein. Certains, bon, vous savez que les élèves sont moins attentifs, euh, comme vous d'ailleurs, et comme nous, euh, aux alentours de, de 11 heures parce que commence à avoir faim aux alentours de 14 heures parce qu'on a envie de faire une petite sieste. Donc euh, pensez aux élèves aussi qui seront dans les mêmes perspectives que vous et qui auront besoin donc des d'activités donc qui seront adaptés à leur rythme et à leur développement personnel. Pensez aux rituels aussi euh, qui, euh, qui vont être utiles pour entrer en communication avec les élèves, pour changer d'activité dans le courant de la journée. Euh, ces rituels doivent être euh, des rituels euh, qui, sont, euh, euh, qui donnent un cadre sécurisant pour les élèves, mais qui ont aussi une valeur pédagogique. Mmh. Hein, je pense par exemple, euh, très souvent quand je vais voir les, les stagiaires dans les classes, ils me disent « je fais la météo ». Qu'est-ce que ça veut dire « je fais la météo hein, », à quoi ça sert ?« euh, Relever tous les jours le temps qu'il fait dehors », très bien, mais à quoi ça sert Si on ne l'utilise pas par la suite, par exemple en sciences. Euh, ou pour euh, des plantations euh, que l'on aura réalisées, à quoi ça sert de, Donc, n'est pas nécessaire de faire la, la météo, ça n'est pas inscrit dans les programmes. Hein, voilà. On pourrait aussi épiloguer sur faire la date et autre chose. C'est exactement la même chose. Réfléchissez bien aux intentions pédagogiques derrière les rituels. Donc, on vous donnera peut-être le lien aussi pour un exemple d'emploi du temps au CP. Hein, ça va vous permettre aussi, donc je dis bien un exemple, hein, c est, c est, il va falloir l'adapter à votre classe et aussi aux circonstances donc, euh, dans lesquelles vous allez vivre votre année scolaire. Euh, préparez aussi peut-être une note de rentrée pour les, les familles, euh, pour rappeler peut-être les horaires de l'école aux familles, ça c'est important. Alors, ma collègue tout à l'heure, Jade, a dit le protocole sanitaire obligatoire. Hein. Oui, ça fait partie des exigences de cette rentrée scolaire, mmh. avec les informations sur les gestes barrières et sur l'hygiène des mains. Euh, les parents doivent être informés aussi, de, de, ça va les rassurer, mais en même temps, ça va leur rappeler que finalement, le, le coronavirus n'est pas si loin que ça. Euh, Peut-être également euh, cette note de rentrée rappellera le règlement départemental, type départemental qui, ré, qui régit l'école, règlement qui Va être vu lors du premier conseil d'école donc il va leur être donné à signer euh, après la à, au début du mois d'octobre euh, Rappelez bien sûr le calendrier scolaire aux parents le calendrier des vacances ça, ça c'est important ils le demandent fréquemment euh, peut-être aussi la souscription à une assurance scolaire pour les activités scolaires et périscolaires hein, ils en auront, les élèves en auront besoin et vous en aurez besoin si vous mettez en place des activités euh, en dehors de la classe les élèves doivent être assurés donc euh, il est important de prévoir et d'anticiper. Pensez aussi à toutes les autorisations diverses que les parents devront signer, comme par exemple l'autorisation parentale de droit à l'image, la protection des, domaines, des données personnelles, etc. Donc cette petite note de rentrée, vous la préparez, vous la, vous la, vous la partagez ensuite lors de la pré-rentrée avec les, les membres de l'équipe et le directeur ou la directrice d'école, Et puis vous la finalisez, vous serez tranquille, vous l'aurez déjà anticipée. Voilà. Merci. Pour ce super récap. <rire> Alors, je fais suite à ce que Marie-Béatrice vous disait il y a quelques instants. Je vous partage tout de suite, encore une fois comme promis, le lien vers le document que nous vous avons préparé avec toutes les informations justement sur la préparation d'une ébauche d'emploi emploi du temps. Donc, on vous remet vraiment l'ensemble des liens proposés euh, par Eduscol. Donc, c'est encore une fois dans le but de vous faire gagner du temps euh, pour préparer une ébauche, euh, ébauche d'emploi du temps. Donc, ça vous sera fortement utile. Gardez effectivement encore une fois ce, ce document. Vous en aurez besoin et dans le cadre de votre préparation de la pré-rentrée et puis plus tard, effectivement, dans l'année. En cas de doute, vous aurez tout sous la main. Euh, deuxièmement nous vous enverrons dès la semaine prochaine un email euh, avec une petite surprise en pièce jointe ce sera un exemple de cahier journal euh, tout beau tout propre mise en forme par euh, par euh, par alexandra très certainement qui a été donc cahier journal qui a été conçu par par marie béatrice voilà ça vous donnera une idée un petit peu donc il sera sur un format numérique hein, bien entendu euh, mais ça vous donnera un petit peu une idée de euh, ce, qui, euh, euh, voilà, ce qui est essentiel, ce qu'on doit retrouver à l'intérieur, ça sera vraiment votre base de travail à adapter aussi, effectivement. effectivement, en fonction de vos habitudes, en fonction de, de vos besoins, de, de, voilà, de, de, de, de, votre, de votre travail, tout simplement. Mais au moins, vous aurez déjà une première trame. Euh, dans, euh, pour recevoir le cahier journal, euh, il faudrait vous inscrire, vous savez, sur le formulaire d'inscription afin que j'ai toutes vos coordonnées euh, pour participer à ce à ce à ce live. C'est un petit peu le but de, de ce formulaire aussi. Alors, pour en revenir justement à notre live, nous venons euh, de passer euh, l'après-rentrée, sa préparation. Nous sommes maintenant proches de la vraie rentrée. Euh, Quels sont nos Priorités ou quelles sont plutôt les priorités des, des, des, des enseignants, des, des jeunes enseignants euh, Que faire pour offrir un cadre de travail euh, agréable à ses élèves euh, Quelles activités mettre en place pour les deux premiers jours Il va y avoir un temps d'adaptation, de familiarisation. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire pour préparer vraiment là on rentre dans le vif du sujet Alors, donc c'est vrai qu'avant la rentrée, vous allez bien sûr planifier les deux premiers jours. Je pense que ça, cela n'est pas nécessaire d'aller au-delà, hein, parce qu'effectivement, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tout va changer, tout va évoluer. Donc, euh, ne dépassez pas les deux, les deux premiers jours, voire les deux premières semaines, hein, si vraiment vous êtes angoissé, euh, sachant que vous pourrez les modifier par la suite. Hein. Vous aurez beaucoup d'ajustements à réaliser, donc ne perdez pas de temps non plus à préparer beaucoup beaucoup à l'avance. Hein. Euh, je vous déconseille, par exemple, on a parlé de la trame d'un Cahier journal. Je vous déconseille de, de télécharger cette, de, de, de, pas de télécharger, mais tout au moins de, de photocopier ou de reproduire cette trame en 36 exemplaires sur les 36 semaines que vous allez, durant lesquelles vous allez enseigner, parce que vous allez peut-être les faire évoluer. On l'a dit tout à l'heure aussi. Hein. Donc, pour planifier ces deux premiers jours donc de, de classe. Euh, écrivez simplement le déroulé de votre journée euh, sur un document sur une feuille ou sur un, sur un document numérique mais sans trop vous tracasser euh, pour la mise en page vous verrez cela plus tard hein. constituez vous donc un premier outil euh, que vous pourrez modifier plus tard voilà ensuite donc il va falloir créer un cadre euh, un cadre agréable de travail donc vous allez vous poser des questions pour faire de ce lieu qui est la classe hein, un endroit accueillant qui va donner des repères et des habitudes de travail c'est ce que vous allez c'est ce que vous allez faire d'abord durant ces premiers jours donc, une, première, une des premières variables que vous allez pouvoir aussi ajuster tout au long de l'année. Je vous parle toujours d'ajustement tout au long de l'année, mais ça, c'est tout à fait normal. Et même, je vous dirais, quand on a un, enseignement, un enseignant pardon, plus expérimenté, on va ajuster en permanence sa classe tout au long de l'année. Donc, une des premières variables, c'est l'emplacement des tables. Hein, bien sûr, vous allez, vous, vous allez arriver dans une classe. Les tables sont disposées déjà peut-être frontalement, peut-être en groupe de tables. En maternelle, peut-être vous aurez des tables rondes ou ovales. Voilà donc vous allez vous poser des questions comment je vais organiser cette classe là bien sûr vous n'êtes pas seul hein, vous, avez, vous êtes en binôme mmh. donc peut-être il va falloir vous concerter avec votre binôme mais peut-être que votre binôme est comme vous hein, euh, euh, débute aussi dans la fonction il va se poser des questions donc euh, essayez d'envisager comment vous allez choisir cette organisation ce, ce, cette organisation aura une incidence sur votre positionnement mmh. et votre démarche pédagogique ça c'est évident bien sûr si vous optez pour une disposition frontale hein, ça n'induit pas la même, je dirais, la même démarche pédagogique que si vous optez pour des îlots ou sur une formation en U, euh, etc. Euh, ou une formation en EPI, etc. Donc il est donc important de vous demander... Quelle organisation je souhaite retenir en fonction de ce que j'attends en termes de démarche pédagogique, ce que je veux imprimer, imprégner en termes de, je dirais, d'apprentissage. Est-ce qu'il va y avoir un travail de groupe Est-ce que je vais placer des temps de coopération voilà, donc n'hésitez pas à faire évoluer aussi l'organisation de votre classe durant, durant l'année d'ailleurs c'est très bénéfique de faire de changer l'organisation de la classe par exemple de période en période je sais que ça, ça a été un de mes, une de mes pratiques fréquentes, d'amener les élèves à réfléchir sur comment on pourrait organiser la classe différemment pour qu'ils s'y sentent mieux, ça peut se faire, de votre côté vous pouvez donc l'imposer mais vous pouvez aussi par la suite si vous, en fonction de la relation que vous avez, que vous avez euh, réfléchir avec eux pour que euh, cette, euh, posi ces positionnements des tables soient plus adaptés euh, à justement à leur euh, bien-être à eux, mais aussi à, la, à, votre, à votre enseignement. Donc, euh, très, en maternelle, il est important aussi de réfléchir à l'emplacement des coins jeux, hein, des coins symboliques qui sont mis en place. Des coins où les élèves vont pouvoir aller en autonomie, soit à l'accueil le matin, soit lorsqu'ils auront terminé euh, une tâche. Donc, euh, où allez-vous les placer Est-ce que vous allez les placer euh, tout autour de la classe Est-ce que vous allez les placer plutôt près d'une source lumineuse euh, Pourquoi vous les placez à cet endroit-là euh, Quelles règles vous allez mettre, euh, vous allez envisager pour l'utilisation de ces coins-jeux Est-ce que vous allez utiliser des colliers euh, Quand les cinq colliers sont, sont utilisés, mais il n'y a plus de place dans le coin-jeu. On, on doit aller dans un autre coin-jeu, etc. Et puis, quel type de, de coin vous allez mettre en place Est-ce qu'on met, et vous regarderez dans l'école où vous irez, c'est en maternelle, hein, est-ce que les, les coins sont identiques de la petite section à la grande section hein Quand on a euh, 5 ans, est-ce qu'on a encore besoin d'avoir un coin garage, etc. Est-ce qu'on n'a pas envie d'avoir un coin où on va réparer des voitures, où on va ma manipuler des pièces beaucoup plus petites parce qu'on aura une mobilité de la main une motricité beaucoup plus fine, euh, c'est des questions qu'on peut se poser. Est-ce que par exemple dans une classe de grande section, les coins que l'on va initier en début d'année, est-ce qu'ils n'évolueront pas vers par exemple des coins d'écriture, des coins de création euh, par exemple. Hein? Donc tout ça, c'est un, un élément de réflexion essentiel à avoir et surtout vous laisser la liberté de pouvoir changer euh, ces coins, l'organisation de ces coins durant l'année. Donc quels que soient les choix que vous allez faire pour aménager la classe, euh, il faut qu'ils soit modifiable, il faut toujours prendre le, de, le temps de vous demander dans quel but je fais cela euh, et comment les élèves euh, se sentent-ils dans la classe pour travailler euh, de manière à être dans un, dans un climat donc apaisé et agréable de travail. Voilà. Donc, deuxième, euh, troisième point ensuite euh, auquel vous allez euh, bien sûr penser, c'est les apprentissages et les activités dans la classe. Alors, euh, euh, surtout, ne commencez pas à préparer toutes vos séquences euh, jusqu'au mois d'octobre, voire même au-delà. La plupart du temps, c'est du temps perdu, comme pour euh, tout à l'heure le cahier journal. Donc, euh, préparez petit à petit de période en période, euh, ça permet de réguler euh, ce qui a été prévu et ce qui n'a pas pu être réalisé parce que vous avez eu par exemple la visite médicale ou euh, vous avez un événement qui vous a dérangé. Donc, préparer ces séquences donc, de manière mesurée, préparer aussi les séances pour le premier jour de classe, les deux premiers jours de classe, par exemple, euh, euh, n'oubliez pas de penser à préparer les pages de garde des cahiers qui vont être utilisés, euh, mmh. comment les élèves vont positionner leur matériel autour d'eux de, autour dans mmh. leur espace stable, sur leur espace stable, est-ce qu'ils ont un casier ou pas. Euh, donc, tout ce temps-là, de temps d'organisation dans la classe, doit être prévu en termes d'activité pour le premier jour de classe. Hein. Ceci est essentiel encore pour euh, le bien-être de l'élève et pour la, une bonne organisation aussi euh, par la suite. Donc, n'oubliez pas de pour ces deux premiers jours de classe donc euh, des activités en autonomie euh, tous les élèves ne vont pas au même rythme donc euh, si vous avez prévu un temps d'apprentissage il faut que les élèves qui ont fini plus, plus rapidement puissent avoir des activités euh, qu'ils vont pouvoir euh, qui vont pouvoir réaliser euh, pendant que vous euh, terminez euh, vous votre votre votre l'activité préparée donc avec le groupe que vous avez euh, avec lequel vous allez travailler pensez aussi à installer euh, les premières règles de vie on l'a dit tout à l'heure à l'heure. Préparez bien sûr la liste des élèves pour noter le premier jour de classe, euh, pour noter donc les documents qu'ils vont vous apporter. Ils vont vous apporter, hein, apporter euh, peut-être une attestation d'assurance, puisque les parents ont l'habitude de la, les donner en début d'année. Peut-être qu'ils vont vous apporter un document euh, rédigé par les parents, des conseils que les parents vont vous donner ou peut-être il va y avoir, ben, des... il va falloir consigner donc, quels élèves vont déjeuner à la cantine à midi, ou quels sont les élèves qui vont peut-être, qui ont des besoins particuliers, comme par exemple déjà des plans des PAI, hein, des, des plans d'aide individualisée, qui ne peuvent pas ben, manger certains aliments, toucher certaines matières, etc. Donc tout ça, il faut avoir une liste d'élèves prêtes pour pouvoir noter rapidement euh, ces renseignements qui vous sont donnés à l'entrée, le jour de classe et euh, qui parfois euh, ben, vous ennuie parce que vous n'avez pas préparé cette liste et vous ne savez pas comment faire. Pensez aussi que ce premier jour de classe et ces premiers jours de classe sont aussi destinés à, euh, je dirais, organiser, on a dit l'espace-classe en termes de table, etc., mais aussi euh, l'espace des murs. Euh, il va falloir... Euh, que les élèves investissent cette classe, qu'ils s'y sentent bien, donc euh, cette classe puisse être euh, décorée hein, pour, une première, euh, pour un premier temps, euh, peut-être avec euh, ben, des, des créations qu'ils vont réaliser, euh, que vous, vous allez leur proposer de réaliser, pourquoi pas. Euh, mais il va y avoir aussi le côté pratique, euh, ben, il va falloir qu'ils créent leurs étiquettes pour leurs porte-manteaux, euh, que vous n'oubliez pas de noter sur la porte de la classe, ben, le, le niveau, la classe et puis peut-être les noms des enseignants, ça c'est important aussi pour que les parents s'y retrouvent. Euh, mais peut-être aussi, vous allez préparer eh bien, un planning des anniversaires, euh, par exemple, hein, ou du matériel, justement, pour réaliser les rituels dont on a parlé tout à l'heure, des calendriers, pour se repérer dans le temps, peut-être. Hein. Voilà. Euh, je vous rappelle quels sont les, obli les, les affichages obligatoires dans la classe, euh, ceux que l'inspecteur de l'éducation nationale euh, va vous demander d'avoir, hein, euh, d'avoir l'emploi du temps, alors donc, au départ, c'est une ébauche, donc vous n'affichez pas. Mais bien sûr, dans le courant de la première période, vous allez afficher l'emploi du temps. Euh, vous allez afficher les programmations que vous aurez réalisées, la liste de, des élèves, euh, le règlement intérieur de l'école, mais aussi celui de la classe. Et euh, le tableau de service, c'est-à-dire euh, votre tableau de service, à quel moment vous êtes euh, de surveillance de récréation, euh, d'entrée et de sortie de classe. Alors, cela sert bien sûr à l'inspecteur, mais pas seulement. Hein, on n'est pas là pour avoir peur de l'inspecteur. Mais simplement, ça peut servir à votre remplaçant euh, qui viendra lorsque vous serez malade. Euh, ou alors, cela peut servir à des parents d'élèves aussi qui veulent avoir des renseignements sur le fonctionnement de la classe. Donc, ne l'oubliez pas, ceci est important. Voilà pour euh, avant la classe. Eh ben c'est plutôt pas mal. Oui. <rire> euh, on enchaîne sur… Euh, le premier jour de classe, Le premier alors. jour de classe. Alors, vous, êtes en, vous, êtes dans, vous entrez dans la classe. Hein, vous avez… Alors, vos élèves, vous les avez soit… Euh, vous les avez pris en charge dans la cour de, de, de récréation, euh, soit ils entrent dans la classe en maternelle avec leurs parents. Donc, comment justement, ben, voilà, euh, créer ce, cette première relation avec, euh, avec les élèves, avec les parents alors, avec les élèves, il est important de créer rapidement un vécu commun hein, avec, avec tous les élèves de la classe à partir des apprentissages que vous allez mettre en œuvre. En maternelle, par exemple, vous allez amener les élèves à se connaître, notamment en petite section. Les élèves, vous savez, sont très centrés sur eux-mêmes à cet âge-là. Ils n'en ont rien à faire du petit copain qui est à côté d'eux. Bon, le maître et la maîtresse, on s'en moque, puisque c'est maman et papa qu'on a envie d'avoir. Qui Ce n'est pas, pas du tout la maîtresse ou le maître que l'on a envie d'avoir. Donc, on va apprendre progressivement à se connaître. Alors, peut-être là, en maternelle, il est peut-être important pour reconnaître les élèves qui ne ne voudront pas se nommer d'avoir peut-être une petite étiquette avec leur prénom autour du cou hein, pour le premier jour pour bien leur dire bah oui toi je sais bien tu t'appelles paul et toi tu t'appelles pauline et je te reconnais euh, en tant que en tant qu'adulte euh, l'enfant ça lui fera plaisir parce que plutôt que de dire ah oui tu t'appelles comment toi je me souviens plus hein, c'est vrai que c'est et c'est normal quand on en a quand on a vingt élèves de pas les nommer tout de suite après vous ferez un petit trombinoscope comme ça ça vous permettra de les reconnaître donc apprendre à à se connaître fait partie des apprentissages à construire en maternelle dès la petite section. À l'école élémentaire, donc, un des éléments essentiels euh, en début de, dans le premier jour, le premier jour de classe, c'est euh, se faire identifier. Cette fois, les, les élèves se connaissent, sauf peut-être mmh. euh, quelques élèves nouveaux, hein. mais vous, ils ne vous connaissent pas. Donc, il va falloir que euh, vous vous identifiez comme enseignant qui enseigne. Et donc, pour cela, ben, il va falloir réactiver les connaissances et les habitudes scolaires des élèves dans un climat serein. Donc reposer, hein, tout à l'heure je disais cette posture d'enseignant, cette, euh, cette autorité d'enseignant euh, dans la classe. Donc après un accueil où vous allez faire l'appel, où vous allez peut-être leur demander de choisir le camarade à côté duquel ils veulent s'installer, euh, vous les changerez peut-être par la suite si vous trouvez que ça peut peut-être euh, déranger, je dirais que deux élèves soient côte à côte, euh, ça peut peut-être euh, ne pas être la position idéale pour eux à prendre. Euh, vous allez aussi euh, leur, leur expliquer le déroulement de la journée. Chaque jour, il est important d'expliquer le déroulement de la journée avant donc euh, ne, avant de commencer la journée. Euh, par exemple, vous pouvez prévoir ensuite euh, une séance de français permettant euh, de, de réactiver euh, les connaissances de la langue, comme par exemple concevoir et écrire des phrases. Euh, vous pouvez aussi concevoir une séance de mathématiques euh, pour euh, peut-être euh, reprendre les connaissances en numération, euh, euh, en calcul, par exemple, réaliser des opérations. Ça dépend du niveau de cycle dans lequel vous êtes. <coughs> Pardon. Et puis, prévoir également une séance de poésie ou de chant pour, pour, pour pouvoir fédérer le groupe euh, une séance d'enseignement moral et civique bien sûr si vous élaborez le règlement de classe elle est tout à fait favorable cette séance enfin dernier conseil euh, Appuyez-vous sur l'aide précieuse que vont vous fournir euh, les tuteurs, hein, vos tuteurs. Vous aurez des tuteurs euh, de l'INSPE, des tuteurs d'inspection académique. Donc, euh, ce sont des référents euh, qui sont là, bien sûr, pour vous évaluer, mais pas seulement. Hein, ils sont là aussi pour vous écouter pour euh, vous aider en cas de doute et de difficulté. Euh, ils sont là aussi pour euh, vous orienter euh, en fonction des attentes de, des programmes et du ministère de l'Éducation nationale. Donc n'hésitez pas à les solliciter. Hein. Ce sont des aides précieuses euh, lorsque vous avez des interrogations, euh, quelles qu'elles soient. Euh, de plus, de, un autre conseil qui est important en ce début d'année, c'est euh, d'avoir beaucoup de patience. Ça, il va falloir que vous en ayez. Ça fait partie du métier. Beaucoup de bienveillance aussi. Ça aussi. Hein, qui sont vraiment deux, deux conseils euh, qu'il faut garder en tête tout au long de l'année. Même si parfois, vous avez envie d'exploser parce que vous êtes en colère après telle ou telle situation. Mais il faudra justement essayer de vous contenir. Euh, vous verrez que le fruit de vos efforts euh, un jour ou l'autre va payer et euh, que d'être bienveillant envers les élèves c'est leur permettre de leur donner le temps d'apprendre et de mmh. grandir donc n'oubliez pas cette bienveillance envers les élèves mais aussi envers vous-même Hein je vous ai dit que vous alliez évoluer, donc euh, surtout ne vous jugez pas dès le début de l'année. Moi, oh, ben, je suis nulle, j'y arrive pas, euh, je ne sais pas faire, euh, ou bien euh, là, je suis allée trop vite. Bien sûr, vous allez vous allez commettre des erreurs, euh, et tout le monde commet des erreurs. Mais vous savez que ce sont les erreurs hein, qui font grandir et qui font progresser. Donc, euh, comme pour les élèves, l'erreur n'est jamais négative, elle est toujours positive. Donc, euh, voyez plutôt cette bienveillance vis-à-vis -vis de vous-même en disant, ben voilà, j'ai commis cette erreur-là, mais finalement, ça m'apprend ça. Et je vais, pouvoir, je vais pouvoir rebondir. Donc, euh, comme vos vous, comme vous élèves, hein, vous allez apprendre tout au long de l'année. Donc, euh, laissez-vous du temps. Dernier dernier conseil. Le plus important. Le plus important. N'oubliez pas que vous êtes légitime. Vous êtes professeur des écoles. Ne vous laissez pas présenter par une équipe d'école comme étant un stagiaire. Mmh. Je vous le dis parce que je le, je le vis avec de vos collègues les années précédentes où on dit, on vous présente aux réunions de rentrée, le, le stagiaire. Vous n'êtes pas stagiaire, vous êtes professeur des écoles et vous êtes à votre place et donc ne laissez personne ne vous dire mmh. le contraire. Voilà. Voilà, c'était mon dernier conseil. Maintenant, je vous souhaite à tous et à toutes euh, une bonne rentrée. Merci beaucoup, Marie-Béatrice, pour tout ce, ce super récap que tu nous as fait. On espère vraiment que tout vous sera très utile. Euh, voilà, ce, ce live sera bien entendu disponible euh, et restera sur la page Facebook de La Fabrique du Prof. Conservez bien tous les liens euh, qu'on vous a donnés en commentaire. Euh, ça vous sera certainement très utile euh, durant toute l'année et puis euh, on vous rappelle encore euh, euh, je pense que c'est très important vous avez pour la très grande majorité d'entre vous euh, suivi cette année une, une préparation fort prof euh, vous avez participé à une certaine cohésion de groupe euh, vous avez participé à la promo fort prof la vôtre euh, vraiment ben, essayez de faire perdurer. cette atmosphère là, cette dynamique là, elle vous apportait durant toute l'année, durant tous ces mois de, de longs mois de préparation. Eh bien, cette dynamique, elle peut aussi vous porter durant votre première année d'enseignement. Euh, vraiment, j'insiste parce qu'on le ressent encore avec les jeunes professeurs des écoles des années passées, des promos passées. Euh, vous avez plusieurs possibilités pour vous retrouver. Euh, je sais que certains et beaucoup euh, vous, vous échangez en, en privé, mais on peut aussi échanger de manière beaucoup plus collective s'entraider, partager, euh, partager des problématiques, partager des moments de, de joie, des, des, des, des questions, des réflexions, euh, que ce soit sur le blog Fort-Prof, euh, le, le blog des anciens FORPROFiens plutôt. Euh, vraiment ce blog est animé justement par nos soins et vous permet de, bah, de vous retrouver, d'échanger autour de problématiques et de thématiques communes. On peut en lancer, vous pouvez partager, euh, ça peut vous soutenir. Euh, vous pouvez aussi mais ça, c'est à vous de nous le dire dans le chat. On lance un petit sondage. Euh, il y a également la page Facebook euh, des anciens fort-profiens, Fort-Prof Co. Euh, c'est ce, vraiment pour permettre aux nouveaux et aux anciens, aux anciennes promos euh, Fort-Prof d'échanger. Euh, Qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez vous retrouver sur le blog Est-ce que vous préférez euh, vous retrouver sur euh, le groupe Fort Prof Co le Dites-nous parce qu'on veut vraiment maintenir cette solidarité, cette cohésion entre vous. C'est ultra important et ça peut vraiment euh, vous, vous, vous porter et vous aider l'année prochaine. Euh, le temps sera encore une fois compté et vous aurez besoin bah, de gagner en efficacité. Donc l'échange ça peut vous aider euh, encore une fois n'oubliez pas qu'il y a les séquences sur la fabrique du prof qui peuvent aussi vous aider euh, à partir de 5 euros. Autant vous dire que c'est vraiment pas grand chose. Euh, vous avez une eh bien vous n'arrivez pas à vous dépatouiller dans la répartition des disciplines, des matières, vous tombez je dis n'importe quoi sur histoire, vous avez une séance sur les rois de France, c'est vraiment pas votre truc, allez piocher. Euh, la séquence en question sur euh, sur, euh, ben sur le, le, le le toute la, la bibliothèque de séquences de pistes de travail, exactement, ce sont des pistes de travail que vous adapterez ensuite en classe euh, sur le site de la fabrique du prof. C'est vraiment important, ne restez pas dans l'embarras, ne passez pas déjà à chercher allez euh, piocher ce dont vous avez besoin sur la fabrique du prof. Le kit de rentrée qu'on vous a partagé là aujourd'hui vient des conseils et des kits à gratuit de la fabrique du prof il y a de, de, de, on veut vraiment vous, vous partager un max de ressources la plupart sont gratuites allez-y euh, après effectivement marie-béatrice tu interviens dans le cadre du coaching annuel euh, on a des preuves qui interviennent sur, sur un petit peu la hotline pédagogique pour des besoins un petit peu plus ponctuels. Euh, voilà, vous avez besoin d'une aide individuelle téléphonique ou par Skype euh, sur, euh, j'ai n'importe quoi, la préparation de l'inspection, une problématique avec un, un, un élève en difficulté, avec des parents, avec son binôme. Euh, voilà, n'hésitez pas, on vous propose des solutions. Ne restez surtout pas dans votre coin échanger entre vous, profitez encore de cette dynamique et profitez surtout des aides qu'on met à votre disposition sur le site de la fabrique du prof. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Où trouver les séquences, s'il vous plaît Quel tarif Le lien du blog Boululo. Alors, je vous mets tout de suite en lien la fabrique du prof. Je vous mets tout de suite. Alors, il y a deux choses. Premièrement, le blog. Alors, voici déjà le lien vers le site de la fabrique du prof. Les séquences à partir de 5 euros. Donc, vous avez des séquences à la carte à 5 euros, vous avez un abonnement mensuel à 39 euros ou après un abonnement annuel en fonction de vos besoins. Euh, vous verrez sur le site de la Fabrique Soyez Curieux euh, les conseils et les kits. C'est là où on a tiré le kit de la rentrée. Euh, vous avez ici le blog. Hop. Je vous remets le lien ici. Allez, jetez un petit coup d'œil. Dites-nous ce que vous préférez, plus le blog, plus le groupe For Prof Co. On a plutôt l'habitude, effectivement, des réseaux sociaux. Si vous êtes plus à l'aise, on continue dessus. Si vous préférez le blog parce que euh, c'est euh, le, le, déjà un petit peu plus privé, euh, on peut lancer des, des thématiques particulières, n'hésitez surtout pas. Dites-le nous. Utilisez le blog aussi un peu comme vous avez utilisé les forums euh, sur, sur l'extranet. Hein. Parce qu'en en fait, euh, j'ai posté plusieurs sollicitations sur le blog et il n'y a pas eu de retour mm. mais c'est vrai que si je peux poster des sollicitations il peut y avoir des retours de votre part des échanges aussi entre vous euh, je peux également moi apporter des commentaires si vous le voulez mais ça peut être aussi vous qui proposez des justement des thématiques sur le blog si vous le souhaitez hein, ça, ça, ça fonctionne un peu comme le forum euh, que vous avez euh, utilisé ouais voilà. complètement euh, je vois qu'il y a des questions également je vous mets tous les liens sur euh, le formulaire, Hop, voilà, euh, et vous savez, on avait proposé un petit formulaire sur lequel s'inscrire, remettrez le lien directement vers le formulaire afin de, de pouvoir vous inscrire et recevoir dès la semaine prochaine l'exemple de cahier journal. Voilà, bah, écoutez, on a a peu près tenu notre objectif, on a parlé une petite heure, enfin surtout toi marie béatrice <rire> Merci encore de nous avoir suivis, euh, bien entendu on vous envoie nos meilleures pensées dans les derniers jours de préparation de votre pré-rentrée, de votre rentrée, du premier jour de classe, ça y est c'est le début, c'est parti, c'est une nouvelle carrière, plein de courage à vous, tenez nous informés, bien entendu, Et puis, euh, et puis on vous dit à très bientôt. A très bientôt, vous n'êtes pas tout seul, hein. on est là, donc à très bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.